Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide pour participer à une étude, c'est l'étude premium. Alors je vous avais déjà parlé de cette étude, l'objectif c'est de développer des questionnaires d'expérience euh, d'usagers en, en santé mentale. Alors moi, ça, ça fait plus d'une dizaine d'années que je reçois des messages de personnes qui me témoignent de difficultés qu'elles ont, qu ont eues dans leurs soins, dans leur parcours, euh, des délais des d'attente, des incompréhensions, des, un manque d'explications, d'informations. Et donc, en fait, euh, l'objectif, en fait, c'est de développer des questionnaires maintenant qui seront déployés dans l'ensemble des établissements de santé euh, en France. Donc, on fait ça avec la Haute Autorité de Santé euh, pour que chaque usager euh, de santé mentale puisse exprimer euh, son expérience, donc un retour d'expérience qui ensuite va être pris en compte à différents niveaux. Donc, il y aura euh, le niveau micro au niveau des soignants, le niveau euh, méso au niveau des établissements de santé, et puis le niveau macro au niveau des institutions de santé, donc comme la Haute Autorité de santé, l'organisation des soins, la DGOS. Donc euh, c'est vraiment important, hein, vous l'avez compris, parce que c'est complètement innovant. En fait, on est le premier pays à développer euh, ces questionnaires-là. Euh, donc ils ont été euh, initialement euh, réalisés avec des usagers de santé mentale et puis avec une revue de la littérature qui a été publiée. Donc pour qu'on ne rate aucun item. Et donc en fait, on a besoin encore de participants pour finaliser ça, parce qu'il faut qu'on termine d'ici euh, la fin de l'année euh, 2021, parce qu'on voudrait euh, démarrer en, en janvier 2022. Donc on a a vraiment besoin de vous donc ça s'adresse à toutes les personnes qui euh, sont suivies pour des problèmes soit de dépression soit de schizophrénie soit de troubles bipolaires donc si vous connaissez une personne qui est suivie qu'un de ces troubles n'hésitez pas à lui faire suivre le questionnaire donc je vous mets le lien en description. Il y a deux questionnaires euh, donc, euh, qui sont sur FramaForm. Ça va assez vite à remplir. Euh, C'est un peu, un peu long pour certaines personnes, mais normalement on s'en sort. Et vraiment, ça, ça va aider plus, plus, plus euh, la recherche parce que vous l'avez compris, l'enjeu est énorme et il y a une, une urgence. Donc je compte sur vous. Je vous mets les liens en description et merci d'avance pour votre participation. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez participé et euh, si vous avez un retour sur. Euh, sur cette étude, ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. À bientôt et merci encore.